Bonjour à tous, dans cette séquence, je vais vous présenter un petit exercice que vous allez aimer, adorer, surtout en objectif C. L'objectif de cet exercice est de vous faire manipuler intensivement les vues avec une hiérarchie plus complexe et sophistiquée que ce qu'on a vu dans les exercices précédents. Vous allez manipuler des images et des images qui sont plus grandes que ce que vous pouvez afficher donc avec du défilement et du zoom. Vous allez évidemment gérer de manière différente les types de terminaux. Donc un peu de particularisation à gauche, à droite. Vous allez gérer la rotation et puis vous allez également jouer un petit peu avec la parallaxe. Voilà, il y a de quoi rigoler. Arc ah, oublié, l'essentiel et le plus jouissif, c'est que nous sommes en objectif C. Est. Vous allez donc désactiver Arc. Et on va faire joujou avec la mémoire. Imagier, image. Image grande, mémoire. Il va falloir que vous soyez très fin. Regardons la tête de cette application. Intéressons-nous au comportement de l'application sur un petit terminal dans un premier temps. Donc vous voyez ici, euh, ben, j'ai un système un petit peu sophistiqué euh, là et euh, eh bien euh, j'ai euh, des boutons qui me permettent de changer de vue bien évidemment mon application elle fonctionne parfaitement à l'horizontale aussi là vous voyez je peux faire euh, vous voyez là le geste euh, d'augmenter euh, la taille vous voyez qu'une fois que j'ai fini mon zoom et eh bien euh, le slider est mis à jour mais bien évidemment d'accord je peux également utiliser le slider pour changer la taille de mon image et puis euh, j'ai euh, donc un certain nombre d'images et puis quand j'arrive à la fin et eh bien on va le terminal dans, dans le bon sens c'est plus pratique pour moi pour le tenir et eh bien euh, je reviens euh, à l'image de départ, on devrait retrouver le machu-pichu qui va débarquer. Voilà, donc euh, ça fait un système de rotation et bien évidemment, le prétexteur de la dernière première image, pardon, c'est la dernière image. Vous voyez que j'ai ici l'échelle qui s'affiche et vous observez que euh, les images apparaissent avec des échelles par défaut qui ne sont pas forcément les mêmes et qui en fait sont associées à l'image. Et on verra que sur grand terminal, ces échelles par défaut ne sont pas les mêmes. Je vous montre maintenant le comportement de l'application sur Grand Terminal et la première chose que vous observez c'est que les échelles, là vous voyez le petit pourcentage en haut à gauche, n'est pas le même sur Grand Terminal que sur Petit Terminal, il est multiplié par deux, euh, enfin l'échelle de présentation par défaut bien évidemment. Et puis, bien évidemment, je gère la rotation correctement. Là, il n'y a pas de souci non plus. C'est super classique. Et puis, j'ai toujours le même comportement ici, le système de rotation et la modification, soit en touchant la barre, de le slider là, soit en faisant le fameux geste. Et puis ici, bien évidemment, toujours le défilement qui fonctionne correctement. Vous savez tout. Eh bien, voilà, vous savez tout. Je pense qu'il y a de quoi s'amuser. Je vous rappelle que c'est à vous d'imaginer la structuration des vues. Ça fait partie de l'exercice. Hein. Là, je vous donne un modèle, mais si je construis une application, ben je vais, je vous l'ai déjà dit dans les séquences, hein. Commencez par dessiner votre interface puis après voyez alors éventuellement avec un crayon, avec Storyboard, avec ce que vous voulez mais une fois que vous avez votre interface, ben voyez comment elle peut se structurer. Vous pouvez faire un peu d'ergonomie, jouer, modifier des choses, etc. Il y a largement de quoi s'éclater et j'insiste, attention aux images et attention à la mémoire. Le gros des pièges à loup dans cet exercice, il est là. Vous avez également des ressources les photos, les icônes, etc. dans la page compagnon de cette séquence. Vous pouvez évidemment en prendre d'autres. C'est comme vous voulez. Il n'y a pas de problème. Et là dessus, eh bien, je vous remercie de votre attention. À bientôt. <musique>